Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour un essai d'une Citroën Berlingo. Abonnez-vous, likez, partagez. Bonne vidéo à vous. Mais la clé, qui est une clé baïonnette La clé est comme ça. Mmh. Ça, c'est pour la poubelle. Mmh. Alors, prêt Alors, prêt Oh là là Fait chaud J'ouvre je ferme la fenêtre C'est quoi alors, il vient de m'indiquer que je dois faire la réserve de... à ah, bleu Alors, on va mettre... Ici, on a le choix, mettre la navigation. Je te montrerai tout à l'heure, quand on s'arrêtera. Comment on réinitie lorsqu'on a... gonfle les pneus. Ça, de façon à savoir que c'est toujours sur la bonne pression. Ouais tu peux avoir l'écran de ton téléphone euh, sous le... Ah oui Ici Écran de téléphone Et alors on voit que je suis connecté iPhone de Frédéric Ah ouais c'est bien Marrant les vitres celle-là. Oui. Tout est centralisé ici. Hop. Et alors on peut mettre euh, la moto On met sur 20, T1. Elle est un peu plus bruyante que la caldée. Oui, hein, je te l'avais dit. Hein. Par contre, au niveau moteur, au niveau relance, on va en troisième ici, elle va bien. Ouais, Et elle bon, a une bonne accélération. Voilà. 5. C'est toujours le.. La boîte à 5 vitesses. Un volant très classique. Ouais. Toutefois, en cuir. Ah oui, c'est vrai. canonnante, elle fait pas beaucoup de bruit. Ça va encore. Mais dès qu'on va un peu... Ouais, tu vois, dès qu'on commence à accélérer. Ouais, ça c'est le diesel. Il y a une forte différence. Et c'est quoi ce bouton Alors ceci... Ça, c'est le micro par lequel euh, on parle euh, quand on est en main libre avec le téléphone. C'est ici qui capte euh, le son. Ah, c'est marrant qu'il soit apparent. Ça, euh, c'est 60. 60 litres de réservoir et des à, à des Blue. Ah, voilà un total. Ça va, ça se coupe pas trop. Ça se coupe pas trop tes petites fesses. Non, pour ça elle est confortable. Et je la, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je la trouve euh, souple. Et le fait d'être parti euh, faire des longs trajets avec, euh, j'aime beaucoup en fait la visibilité qu'on a. C'est la même chose dans le même gabarit que la Cady. J'aime beaucoup cette visibilité et l'espace qu'on a dedans. Et, euh, et elle est reposante à la conduite sur un long trajet. Il y a Que le bruit, elle mériterait d'avoir un peu moins de... Elle mériterait d'être mieux isolée. Mais pour moi... Ah, et en face, on a une grosse BMW décapotable. Et si tu avais un défaut à lui donner et eh bien, alors le premier défaut je trouve c'est de nouveau les vitres arrière. C'est bête mais voilà, c'est des petits haillons qui se mettent sur arrière donc ceux qui sont derrière en tout cas les passagers Ils ne peuvent pas ouvrir non et je trouve la autant on est bien assis derrière euh, mais par rapport aux portières ça manque un petit peu de, de support pour les bras je pense un petit peu comme ça ici bon là toi tu l'as tu vois tu peux mettre beaucoup d'ici moi aussi euh... L'autre défaut, ben on vient d'en parler, c'est l'isolation phonique de l'habitacle. La, de euh, ouais. la tenue de route, mais bon ça c'est vraiment, euh, vraiment pour chipoter parce que bon au final euh, elle se débrouille bien je trouve. Voilà. C'est les déports. Par exemple, on voit un virage un peu serré, on sent que voilà. Qu de navigation et il va bien le GPS, sinon oui il va bien il a, il a eu quelques fois où il... il a perdu un peu le contrôle il retrouvait pas les ah, tu les... peux le mettre pour qu'on alors par exemple euh, voilà on appuie sur le petit drapeau et on saisit la destination et par exemple on va dire qu'on veut aller à Otigny, le plus rapide, hop, au centre d'Otigny. Voilà. Donc ici, il nous y emmène. Je peux faire moins ou plus. Il me met la limitation de vitesse. Il me donne les indications ici sur la droite. Mais toujours là où il y a euh, une station essence. Ça fait bien, non Et le nom de la rue sur laquelle nous nous trouvons, l'heure d'arrivée et le nombre de kilomètres qui reste à faire. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de son. Si, si, il y en a. La madame me dit veuillez tourner à droite ou à gauche. Mais là, je l'ai coupé pour... Euh... J'ai décidé d'aller tout droit. Parce que c'est pas là que je voulais aller. Donc il va recalculer l'itinéraire directement. Voilà. Il est bien pour une auto de son année. Ouais, je le trouve aussi. Mais. Euh, à Limal. Là. Sur la route provinciale. Que la voie rapide soit construite c'était par là que on passait apparemment de wavre à pierre choutigny ouais quand tu passes les vitesses euh, les bruyantes ouais. Voilà, Tu vois, on commence à accélérer et je trouve que ça fait déjà trop de bruit. Parce qu'on doit porter un peu plus la voix pour se faire comprendre. Ouais. Et c'est pas tellement le moteur. Hein. Il y a le moteur, bien sûr, mais c'est le bruit des, du frottement sur la route qu'on entend très fort. L'ordinateur de bord ici, il est vraiment bien parce qu'il est simple, efficace oui commence. Ouais. Daguar... Euh, EV400. EV400. Au sommes Voilà. Alors, on coupe... Euh, ceci. Et alors, je voulais te montrer... Ici, donc, on a le menu avec les réglages. Ouais. Euh, et donc, on a. Ah, on va revenir. Ici, on va choisir conduite. Donc là, il montre le nombre de kilomètres qui reste encore à parcourir en moyenne, euh, le nombre de temps éco euh, parcouru, des infos trajet. Voilà, on peut resetter, euh, remettre à normal. Donc ça, c'est en ce qui concerne, voilà. En revenant, alors, on a les paramètres. Donc ici, par exemple, euh, diagnostic, check, il va faire un diagnostic et il met « ampoule feu de croisement défaillante, remplir additif anti antipollution ouais. ». Ouais. Il a diagnostiqué qu'il y avait ça, donc euh, de temps en temps, il nous le met, nous le rappelle, mais voilà. Et puis, euh, paramétrage euh, du véhicule, alors on peut choisir si on veut les vitres arrière, euh, si on veut un éclairage d'accompagnement, Éclairage adaptatif, des feux diurnes. On peut les mettre comme on peut les enlever. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Aide à la conduite, euh, Voilà éclairage, ouais. et ainsi de suite. Et donc après, on fait valider ou pas. Et alors, euh, l'initialisation sous gonflage, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc là, en cliquant dessus, Assurez-vous d'avoir ajusté la pression des quatre pneus et réinitialisé. Donc une fois que j'ai... Euh, si jamais j'avais eu un souci, que j'ai regonflé mes pneus, alors je dois mettre sur oui. Mais là, je vais mettre non, puisque tout va bien. Il a gardé le même, euh, la même pression. Oui, ça va. Voilà. Et alors, euh, là je sors, je reviens sur menu. Service connecté. Donc ça, c'est... Euh, si je veux me brancher avec le téléphone et l'Apple CarPlay, comme ça, il m'affiche mon cadran de téléphone ici. Donc, je peux utiliser certaines choses de mon téléphone sur l'écran tactile. Oui, ça, c'est bien. Il y a la navigation, ça, on l'a vu. Le téléphone, on l'a vu. Donc, je peux soit appeler directement aux composants, soit partir de mon carnet d'adresse, consulter, etc. Euh, voilà et alors euh, connexion bluetooth je peux choix là. rechercher équipement. ça c'est un peu comme dans toutes les ouais. et alors on a vu la conduite on a vu les services connectés on a vu la navi navigation et alors il reste encore la radio média donc elle est bien aussi, elle est pratique parce que c'est tactile donc on peut avoir on peut choisir la source ici Choisir les stations. Hop. <rire> voilà, la liste des radios mémorisées, etc. Enfin, comme une radio normale. À faire, évidemment, quand la voiture est arrêtée. Donc ici, par exemple, comme c'est dans AM, je vais revenir sur FM. Là, avec Ego, pas besoin d'attendre les salles. Voilà, puis j'ai les commandes, forcément, ici, au volant, pour... Euh... Voilà, et alors, la dernière, c'est les réglages. Et ça, j'aime bien, parce que c'est soit les réglages audio... ou Alors, je peux choisir grave, aigu. Enfin, il y a toutes la... les sonneries, les effets, les machins comme ça. Mais surtout, c'est éteindre l'écran, parce que la nuit, par exemple, c'est fort lumineux. Et donc, euh, à part régler la luminosité, on peut carrément l'éteindre. Ce qui fait que, alors, on n'a pas cette lumière de l'écran... Ça consomme moins. Mais ça aussi. consomme moins aussi, oui. Voilà. Et puis, on peut revenir dessus si on en a besoin. Donc ça, j'aime assez bien quand on n'a pas besoin de lire quoi que ce soit euh, dessus. Voilà. En général, je me remets sur euh, radio. Voilà. Que dire d'autre euh, au niveau de l'équipement de Il y a une petite boîte à dents ici du de rangement Des rangements, avec les papiers il y en a une autre ici en bas qui est pas mal c'est pas énorme mais c'est bien ouais c'est bien et alors ce qui était optionnel aussi c'est le, le coffre euh, ici qui est assez pratique quand on part parce qu'alors on peut y mettre plein de petites choses pratique voilà, la coudoir, le frein à main. Autrement, toutes les commandes sont là. C'est parti. Alors on commence par où <rire> L'avant, ouvrir le capot Il toujours le petit bitonio. Et voilà le moteur Et le plein d'admure se fait là Et du diesel On ouvre le coffre arrière Oui Le coffre pas automatique Pas encore Pas encore Pas sur cette version là Mais voilà Moi j'aime beaucoup cet espace Selon toi, il fait combien de litres Alors là, je serais incapable de te dire. Le nombre de litres, J'ai aucun repère. Et alors, euh, ce que j'aime bien, c'est les trois sièges sont indépendants. Donc, on peut enlever euh, tous les sièges. Voilà. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Voilà, ça, j'ai oublié de te montrer. Ça, Hop de place à l'arrière et on a de la pâche hein. et comme vous voyez c'est ce super propre et bien rangé peux... voilà et alors euh, l'indépendance des trois sièges qu'on peut rabattre euh, chacun indépendamment et qu'on peut enlever complètement aussi donc ça c'est pratique voilà. alors la petite tablette aussi pour celui qui est à l'arrière, petite tablette avion mettre une petite canette <rire> Et son sandwich. Voilà. Ah, bon, on est à la fontaine pour une nouvelle vidéo.